atteindre le million c'est très simple et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment faire si c'est un sujet qui t'intéresse tu dois sûrement te dire c'est encore quoi ce titre puis ta clique et tout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car oui c'est simple de devenir millionnaire maintenant est-ce que c'est fait pour tout le monde je t'en parle dans cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs surtout n'hésite pas à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes partout en francophonie. Et laisse bien tes commentaires juste en bas. Ça fera l'objet sûrement d'une prochaine vidéo et ça nous permettra aussi ben, de voir quelles sont tes questions, quelles sont tes préoccupations et on y répondra comme il se doit. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement un chemin très simple qu'ont qu employé. Tu, tu, tu connaîtras un chemin très simple qu'ont employé bon nombre d'investisseurs aujourd'hui afin de devenir millionnaire, voire même multimillionnaire pour certains. cette vidéo je me retrouve à Bafan au Cameroun, donc comme tu le constates on a la terre rouge du village comme on dit, donc euh, voilà je suis venu bah, rendre visite à ma grand-mère qui a été malade un certain temps et voilà, j'ai pris le temps de venir la voir et passer du temps avec elle avec la famille etc, donc d'où justement l'importance de pouvoir être libre crise ou pas crise, tu peux bah, subvenir à tes propres besoins et surtout passer du temps avec ceux qui sont importants pour toi alors dans cette vidéo, on va parler justement de comment atteindre le million. Beaucoup de personnes voient le million comme le, le comment dire le, le palier symbolique en fait. Un million d'euros, un million de francs CFA, 100 millions de francs CFA, peu importe. C'est simple, c'est simple d'atteindre cet objectif-là, car aujourd'hui il existe bon nombre de moyens d'atteindre cet objectif-là. Tu as l'entrepreneuriat, tu as l'investissement. Tu as, par exemple, si tu es sportif, si tu es chanteur, si tu es artiste, si tu as vraiment une compétence rare, tu peux facilement atteindre ce palier-là. Et on ne va pas se mentir, l'atteindre en étant salarié, c'est beaucoup plus compliqué car le levier de croissance n'est pas assez puissant, en fait. Lorsque tu vas être salarié, tu vas peut-être progresser de 2, 3, 4, 5 d'une année à l'autre. Alors que lorsque tu es entrepreneur, tu peux progresser de 50, 100%, même 300% sur plusieurs années. Tu peux faire du x10 en plusieurs années. Car lorsque tu es entrepreneur, justement, il ben, n'y a pas de plafond, en fait. La seule limite que tu as, c'est dans ta tête. Et c'est pour ça que je vais te faire cette vidéo, car justement, atteindre le million, c'est simple quand tu t'autorises à l'atteindre. Prenons l'exemple de quelqu'un qui part de zéro, quelqu'un qui est né, Ici, bon nombre d'entrepreneurs de, de, camerounais sont nés dans des villes comme celle-ci. Et pourquoi en fait ces personnes-là ont réussi à atteindre le million C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont dit ben, « c'est possible d'atteindre cet objectif-là ». Donc, du moment où tu t'autorises à atteindre un objectif, ben, ça débloque dans ta tête certaines choses qui vont te passer en mode solution, en fait, recherche de solution. Imagine quelqu'un qui est né ici, il va regarder la télé, il va, se, il va voir des entrepreneurs aux états unis à New York, il va voir des avocats d'affaires, etc. Euh, sûrement, il va se dire, il va regarder autour de lui, il va dire ben « Regardez, là, je suis dans le village, dans mon village et tout, tout le monde est pauvre, etc. etc. Ah non, je ne pourrais jamais être à New York dans un bureau euh, en train de conseiller les plus grands dirigeants d'entreprise. » Si cette personne-là pense comme ça, ben, comment il va agir en fait Bien sûr, il va se lamenter en se disant « Non, ça, c'est fait pour les autres, ce n'est pas fait pour moi, je suis né au mauvais endroit. » J'ai pas eu de chance. Euh, oui, mes parents, ils auraient dû naître par-ci, par-là. Bon nombre de personnes pensent ça. Imaginons une autre personne qui est née ici et qui voit la télé. Il voit la télé, il s'est dit, voilà, il voit un entrepreneur noir aux états unis et tout, qui a du succès, etc., qui roule dans une belle voiture. Il peut se dire, ben, lui, il est comme moi finalement. On a la même couleur de peau, on se ressent peut-être et tout. Et finalement, il est arrivé. Et pensant ça, il va se dire « Ok, si lui, il est arrivé, pourquoi pas moi ?» Et qu'est-ce qui va se passer C'est que la personne va passer en mode recherche d'information, Donc, peut-être de se renseigner par rapport à la personne qui regarde à la télévision ou même sur Internet ou sur YouTube. Comment cette personne a fait Et tu verras que bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre d'investisseurs, bon nombre de self-made men, comme on dit, sont partis de zéro et parfois de très, très, très loin, parfois sous terre, tu vois. Donc, il n'y a rien de mieux que de s'inspirer et de réaliser que c'est possible avec ce type de profil-là, avec ce type de parcours. Donc, quelqu'un qui est parti de zéro, qui a réussi à atteindre ce palier. C'est sûr que si tu vas voir un héritier ou un fils à papa ou un fils à maman qui te dit « Ok, voilà, j'ai un million parce qu'on lui a donné un million », ça ne va pas le faire. Mais si tu te renseignes et si tu te rapproches, en tout cas, si tu apprends justement de, de quelqu'un qui est parti de plus bas que terre et qui a pu atteindre ce palier-là, tu verras qu'il est possible de faire la même chose que lui. Et finalement, c'est simple. Parce que le premier la première chose à faire, c'est de réaliser que c'est possible. Et ça, c'est très simple. C'est très simple. Maintenant, bien évidemment, implémenter cela, c'est autre chose. Parce que oui, il va falloir que tu travailles plus que la moyenne. Il va falloir que tu fasses des sacrifices. Il va falloir que tu passes des heures à apprendre de ce type de profil, de ce type de parcours qui t'inspire. Il va falloir que justement, tu trouves également, que tu te poses des questions pour savoir... Ben, ou est-ce que tu es réellement bon Parce que c'est ce, comment dire, entre guillemets, on appelle ça en développement personnel, on appelle ça super pouvoir. C'est ce super pouvoir qui va faire en sorte que ben, tu puisses ben, impacter le plus grand nombre de personnes. Si aujourd'hui, tu, tu, tu es un grand designer graphique, par exemple, tu vas te dire, OK, comment est-ce que je vais faire pour être le meilleur Tu vas apprendre, apprendre, apprendre. Tu vas passer des heures à te à ne pas faire tes connaissances, à pas faire ta façon de faire, tes graphismes et tout et tout. Et en t'inspirant de personnes qui ont pu atteindre ce sommet-là, tu pourras l'atteindre. C'est exactement ce que moi j'ai fait pour l'immobilier. Quand moi, j'ai démarré en immobilier, je me disais oui, l'immobilier c'est fait pour les riches, c'est fait pour les personnes, voilà, je ne savais même pas que c'était possible de démarrer en immobilier entre guillemets en partant de zéro. Quand on dit démarrer en partant de zéro, c'est pas genre tu pars de rien Genre tu pars les poches vides Non Et c'est là où beaucoup de personnes doivent faire attention à certains titres même Que par exemple tu peux voir sur ma chaîne Ou sur la chaîne d'autres personnes Quand tu dis partir de zéro C'est que tu pars de zéro dans ta tête Tu pars de zéro dans ta tête et tu te dis Ok, moi je suis là, j'ai zéro Comment faire pour arriver là Maintenant, pour arriver là, il faut que tu te donnes les moyens. C'est ça, partir de zéro. c'est pas genre, je pars de zéro, je vais investir en immobilier. On va te dire, ben, tiens ton immeuble, alors que tu es parti de zéro. Non, c'est que tu vas partir de zéro en mode, OK, je vais investir en immobilier, je sais que c'est possible. Donc, je vais me donner les moyens de zéro d'arriver à tel objectif. Et les moyens, il y en a plein. Tu vas te former. OK, tu vas me dire, ça coûte de l'argent. Mais tu peux aller travailler pour avoir de quoi te former. Et justement, dans les formations, tu vas apprendre Comment, avec zéro, tu peux aller chercher du 5, 10, 20, 30, 40 000 euros, euh, dollars ou francs CFA pour démarrer en immobilier Bon nombre de nos participants, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont eu à mettre en place pour pouvoir ben, atteindre certains objectifs en immobilier. Moi-même aujourd'hui, le nombre de fois que je suis reparti de zéro en immobilier, quand je dis repartir de zéro, ce n'est pas genre j'ai tout vendu ou j'ai tout perdu, c'est que dans ma tête, je me suis dit « ok, j'agis comme si je n'ai rien ». Et je, j'essaie d'atteindre le, comment dire, le palier du million beaucoup plus rapidement. Et tu vois que ça dépend beaucoup de ce que tu as dans ta tête, en fait. Parce que tu sais que c'est possible. Bon, oui, ça va être plus facile pour moi parce que je l'ai déjà réalisé une fois. Mais tu pars de zéro dans le sens où tu dis, OK, je n'ai pas, je, je, je, je n'ai pas d'argent. Je n'ai, euh, voilà, je n'ai pas de, pas d'appui financier ou de soutien financier. Je vais juste utiliser les connaissances que j'ai pour aller chercher les personnes qui vont m'aider à investir en immobilier. je sais pas si tu connais Grant Cardone il a, il a lancé une série euh, de, de vidéos sur sa chaîne YouTube c'était Undercover Billionaire genre euh, bill, euh, milliardaire euh, milliardaire caché, je sais pas comment on dit ça en français mais Undercover Billionaire donc en gros, cette série de vidéos moi j'ai trouvé ça, bon c'était un peu euh, voilà, il y avait beaucoup de mise en scène etc mais de par les vidéos oui, bien sûr, il y a des montages, marketing et tout. Mais de par les vidéos, en fait, tu vois en fait où il va en venir en te disant ben, « Moi, je suis déjà, entre guillemets, je gère déjà, il a deux, un peu plus de 2 milliards d'actifs sous gestion. Moi, je gère plusieurs milliards, mais je suis capable, en partant des zéros, d'aller chercher 10 millions. De financement, de revenus, peu importe. Je n'ai pas, euh, pas suivi toutes les vidéos, j'ai juste regardé la première, mais j'ai tout de suite capté la chose, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle moi je fait cette vidéo et c'est surtout la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo ici où je passais mes vacances il y a de cela plusieurs années tous mes étés pendant que mes amis partaient en vacances et tout en France, euh, aux états unis tout ça, moi je passais mes vacances ici donc ça m'a fait plaisir de revenir là et justement pour que tu vois un peu l'environnement et pour te dire que ben voilà, aujourd'hui je peux même entre guillemets naître ici et demain je vais chercher les connaissances qui vont me permettre d'être assis au centre-ville de Montréal, d'avoir des bureaux euh, au Mexique etc des investissements immobiliers partout dans le monde pourquoi parce que c'est possible c'est possible et si là je m'adresse aux plus jeunes tu regardes mes vidéos tu te dis ok je sais qu'il y a beaucoup de personnes notamment au Cameroun qui me suivent qui se disent que non tout ce que Florian raconte c'est inaccessible c'est fait pour euh, c'est fait pour entre guillemets les golden boys, etc non c'est que ça peut commencer de là pour arriver de l'autre côté dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo surtout n'oublie pas de regarder notre prochaine masterclass exclusive où tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi avons investi plusieurs millions en immobilier pour certains en partant de zéro de la tête bien évidemment. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.